Salam alaikum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'Open Hardware Algérie qui sera un peu spécial puisque dans cette vidéo nous allons vous montrer l'évolution de notre projet de machine CNC qui est passé maintenant de la phase simulation sur Proteus comme vous avez pu le voir dans nos précédentes vidéos à une réalisation concrète seulement pour la partie électronique pour le moment où nous avons utilisé une Arduino UNO avec un Shield CNC. Le tout sera commandé via un PC qui fait tourner le programme BCNC. Qui est un programme open source développé en Python. Et qui va nous permettre d'envoyer de, les données G-code à notre interpréteur GRBL qui est chargé sur la carte Arduino. Alors je vous laisse maintenant avec la vidéo de la démonstration. C'est tout pour cette courte vidéo dans laquelle vous avez pu voir l'évolution de notre projet de machine CNC. La prochaine étape sera cruciale puisqu'elle consistera à la conception et la réalisation de la machine en elle-même, donc toute la partie mécanique. Après cela, il suffira seulement de tout monter, tout assembler pour pouvoir tester le fonctionnement de notre machine. D'ici là, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne sur YouTube pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et à réagir sur cette vidéo ou bien sûr une autre, sur notre groupe sur Facebook et à nous suivre sur notre page. Et pour finir, de la part de toute l'équipe, je vous dis salam.